Bonjour les amis, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Certaines personnes ont vu dans une de mes vidéos récemment publiée sur YouTube un truc en aluminium sur lequel je m'appuie. Alors... On m'a gentiment demandé ce que c'était, alors je, bah je vais vous répondre, hein, c'est simple, ça va être le thème de la vidéo ou des vidéos qui vont paraître bientôt sur YouTube. Alors, alors c'est un outil qui travaille dans les trois axes X, Y et Z. Alors c'est euh, monté avec une grosse défonceuse bien puissante qui va bien. C'est sympa à utiliser, mais le fonctionnement est très dur à apprendre. Euh, c'est quelques heures d'apprentissage avant de maîtriser la bête. Alors je précise que c'est une vidéo que je fais, euh, pas par sponsoring ou quoi que ce soit, je le fais parce que cet outil est très peu connu et que certaines personnes me l'ont demandé. C'est de ma propre initiative que je vous montre ceci, sachant que on est très peu à l'avoir en France, je crois qu'on n'est que deux. Euh, ça vient direct des états unis ça coûte euh, une blinde. Le jour où je l'ai acheté, je me suis fait défoncer par ma femme. Mais bon, c'était le jeu. D'ailleurs, tous les menuisiers, enfin, toutes les personnes qui aiment le bricolage connaissent ces problèmes-là avec leurs épouses ou avec leurs maris, parce qu'il y en a forcément qui travaillent aussi. Euh, donc, euh, petite présentation de cet outil. Il s'appelle le router boss. C'est un truc de ma boule. Je vous conseille fortement d'aller voir le site chipsfly.com. Il y a quelques vidéos sur YouTube, mais uniquement en anglais, malheureusement. Donc ça sera un peu euh, la vidéo française vous pourrez trouver ces vidéos sur Youtube alors certains d'entre vous connaissent le Woodrat Samuel, je pense à toi en ce moment euh, tu m'en as parlé, et eh ben en fait c'est la copie conforme enfin conforme, non, c'est une copie euh, grandement améliorée alors l'anglais qui est à l'origine Woodrat eh ben, il s'est fait un petit peu euh, avoir, il a breveté son truc mais uniquement en Angleterre donc il euh, bah, y a un petit gars aux états unis Lewis Step Très sympa au demeurant euh, A breveté un, le même truc Mais honnêtement mieux Donc euh, bah, lui par contre il n'a pas été con Il a été euh, très malin Il a breveté internationalement Son... Sa, enfin sa découverte Plus ou moins Sa, sa copie on va dire euh, Ça a très très bien marché aux états unis C'est très, très répandu euh, Outre-Atlantique, mais alors chez nous, il y a Walou. Voilà, on est, euh, je vous dis, on est deux, je crois. Enfin, à je... de la dernière nouvelle, on était deux. Euh, si vous connaissez quelqu'un d'autre qu'en a un, je suis curieux de savoir s'il travaille avec, s'il travaille toujours avec, et s'il euh, y a moyen de voir, de voir ce qu'il fait. Alors, comme je vous le disais, ça travaille dans les trois axes. X, Y, Z. C'est assez simple euh, de fonctionnement. Par contre, la formation dessus, et, enfin formation, l'apprentissage pour réussir à sortir des pièces convenable et très très lent. Euh, bah, comme je vous disais, moi je parle pas, enfin pas un mot d'anglais, c'est pas vrai, je parle anglais, mais euh, bon, je me débrouille. Donc, euh, pour avoir des ressources sur Internet, bah, malheureusement, c'est que de l'anglais. Donc, si on veut se bouger le cul et apprendre comment ça marche, il bah, n'y a qu'une solution. C'est soit on passe par YouTube, soit on passe par le manuel, rédigé uniquement en anglais. Alors ça c'est... C'est un peu compliqué, mais avec les petites images, on y arrive. Voilà. Donc, je vais vous présenter euh, le fonctionnement très rapide. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, et euh, à la suite, on verra peut-être une petite réalisation. Donc, j'ai monté sur le router Boss une défonceuse CMT. Alors, on en parlait tout à l'heure sur euh, le groupe là. Euh... C'est l'équivalent de la 2W 625. Alors euh, ça fait 2,5 chevaux, ou 3 quasiment, enfin je ne sais plus très bien les données constructeurs. Ça marche super bien, euh, c'est ce type de machine là qu'il faut sur ce truc, de, sur ce genre de gabarit. Euh, parce que mine de rien, ça travaille dur. Ensuite, euh, ça travaille dans les trois dimensions. Alors, x vers moi, y en translation les en profondeur donc sur cette défonceuse j'ai monté en plus une extension parce que euh, comme vous pouvez le voir ici il bah, y a une certaine épaisseur et euh, bah, si vous enlevez quasiment 25 mm de, de course avant de défonceuse vous n'allez pas grignoter grand chose dans le bois alors j'utilise des fraises assez longues c'est vrai mais 25 mm sur une fraise c'est quand même pas mal et ça fait bien chier parce que euh, vous pouvez faire des usinages bien sympas en en avec ce genre de truc-là. Donc, bah, j'ai compensé. Alors, ça s'appelle un collard, je crois. Euh, ça vaut 25 ou 30 balles aux États-Unis. Alors, bien sûr, en France, bah, vous en rajoutez 20, hein, parce que bah, la parité euro-dollar, en France, c'est bien connu. 1 euro et il y a l'un dollar. Comment les banquiers nous baisent euh, pardon, nous... Nous... Nous... nous, nous ben, bah, nous baisent. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, voilà, une petite vue du dessous. Euh, vous avez cette partie là qui vient coulisser comme ça, sur l'axe Y vous avez sur ce truc qui coulisse des éléments qui sont fixés via euh, des rainures hantées alors vous pouvez mettre tout un tas d'accessoires et vous avez des accessoires de serrage comme ce que je tiens dans la main alors ça se rapproche suivant l'épaisseur de votre pièce, de, votre, votre, votre morceau de bois pardon. Il y a un excentrique pour venir parfaitement verrouiller cette pièce là contre la mâchoire de. Enfin contre la joue du bordel là, du, du, de l'équerre. je ne sais pas très bien les termes en, en, en tête. Comme d'habitude, vous me connaissez, je mange toujours mes mots. Euh, Ce n'est pas de ma faute, je suis un peu fatigué. Voilà. Donc je vous montre, vous venez, vous venez mettre votre euh, mâchoire embutée sur votre morceau de bois et vous venez serrer. Et vous pouvez y aller. Ça bouge pas, c'est pas possible que ça bouge. Alors ici, vous avez la manivelle qui fait bouger votre chariot. Dans les deux sens, vous avez une course qui est assez sympa. Je crois qu'on peut arriver en usinage pratique à quasiment un mètre. Alors, euh... je suis allé trop loin, voilà. Donc pareil de l'autre côté, forcément. Alors, ça fonctionne avec un câble étonnamment, euh, c'est super souple, et vous arrivez à vous caler au centième de millimètre près. C'est euh, quasiment incroyable, et ben je vous garantis que c'est vrai. Je vais vous le prouver. Voilà, ça part dans l'autre sens. Alors, c'est monté sur des... des espèces de coulisses, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors, je ne suis pas très bon en mécanique, ça vous l'avez vous avez compris aussi. Euh, enfin ça vient dessus il y a tout un système de rattrapage de jeu qui hein, c'est dans tous les sens il ne peut y avoir aucun jeu alors, je vais vous expliquer pourquoi on peut arriver au centième de millimètre près si j'arrive à retrouver des piles je vous disais qu'en tournant la manivelle on pouvait avoir une précision de l'ordre du centième et bien écoutez regardez c'est simple alors dès que je tourne la manivelle sur l'affichage digital qui est présent sur le, le gabarit on arrive à avoir une, euh, une cote assez précise alors là en l'occurrence euh, mon câble n'est pas assez tendu ou est trop tendu j'arrive pas à avoir ce que je veux mais je vous garantis que quand c'est réglé au oignons, on a euh, si on veut 44 mm,00 on peut les avoir je vais essayer de me rapprocher le plus possible de la cote 44 vous voyez ça défile tout doucement voilà 43,99 centièmes, <rire> tout en réglant, tout en tournant cette petite manivelle. Alors c'est quand même assez extraordinaire euh, d'avoir une telle précision. Alors je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour avoir euh, ce, cette précision-là, mais en l'occurrence c'est super sympa. Euh, je pense pas qu'on puisse avoir euh, une telle précision avec euh, à la volée. Donc à la volée, c'est même pas la peine d'y penser. Une commande numérique, c'est sûr, on l'aura, il n'y a pas de problème. On pourra peut-être même travailler au millième, donc, tout pas sur du bois. Euh, sur un gabarit ou quoi que ce soit je pense pas non plus qu'on arrive à avoir une telle précision donc à mon avis c'est le enfin pour moi c'est l'appareil où je trouve qu'il y a le plus de précision <rire> pardon je suis un petit peu enroué euh, c'est euh, ça marche plutôt pas mal je vais essayer de me recaler sur 4, euh, 44 oh, je, ah, je, mon câble est trop détendu à mon avis donc comme je vous le disais sur le routeur BOSS on peut mettre une multitude de gabarits donc en l'occurrence j'ai mis un gabarit pour travailler à 45 degrés dans les deux sens enfin les deux sens dans ce sens là et mon petit bout de bois pardon dans ce sens là donc ça fait une multitude de combinaisons possibles assez sympa donc, je vous laisse imaginer les assemblages que vous pouvez faire. C'est euh, franchement bien foutu. Alors, petit exemple. Pour un assemblage à 45 degrés, je vous pose mon pion comme ça. Alors, imaginez un, angle, un assemblage à 45 degrés dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Bien sûr, vous pouvez choisir l'angle que vous voulez. Il suffira de le régler au moyen d'un petit... Euh, un clinomètre ou, ou d'un truc comme ça alors vous serez précis au degré mais il y aura certainement une petite tolérance à respecter il faudra bien faire attention ça va pas beaucoup joué sur votre assemblage mais il faudra quand même veiller à ce que ce soit bien verrouillé alors je vous disais 45 degrés, 90 degrés, 22,50, euh, 22, 22,5 degrés, pardon, et... La division par deux parce que j'ai pas envie de la faire de tête et je me souviens plus donc vous la ferez vous-même. Vous la marquez à l'écran, ce sera plus simple. Euh, donc imaginez dans n'importe quel sens que vous voulez. Alors voici un autre gabarit qui est à mon sens indispensable pour le routeur boss, c'est la table de mortaisage. Alors vous pouvez la régler en profondeur. Vous pouvez la faire coulisser dans les deux sens. Et à l'aide de votre fraise, euh, votre euh, défonceuse, sur, qui sera fixée sur la table de défonçage, vous pouvez orienter aussi dans ce sens-là. Ça fait que vous pouvez encore une fois travailler dans tous les sens. Si vous avez, fait, si vous avez besoin de faire des, des persiennes pour les voiler, euh, il suffit juste de tourner cette plaque-là, de régler... Euh, votre espacement, alors il y a des petites butées qui existent, hein. vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème euh, Vous mettez en butée euh, Vous mettez votre butée micrométrique sur un, sur un arrêt Vous le réglez tous les 25 ou 30 mm Et vous faites des répétitions comme ça Donc ça veut dire que vous aurez des, des rainures faites régulièrement Enfin des, des rainures faites euh, à espace régulier C'est hyper simple à utiliser, j'ai déjà fait euh, Franchement c'est super c'est super, super bien bon, et, ouais, C'est super bien pensé donc, encore une fois, il y a des trous pour positionner des, des pions d'arrêt comme ceux-là. Voilà. Comme sur la table à 45 vous mettez vos morceaux de bois dans le sens que vous voulez pour faire des... des enfin, C'est un truc de dingue, quoi. Je ne vais pas rentrer dans le détail tellement il y a de possibilités. Mais euh, le mec qui a pondu ça, il a quand même l'esprit bien tordu. Alors, sur la table de fraisage, donc cette partie-là en aluminium, vous pouvez mettre des rails qui vont servir à faire coulisser la base de la défonceuse alors je fixe ça pour vous montrer donc c'est retenu par des, des profilés alu hein. sur ces profilés alu il y a des rainures hantées vous pouvez rajouter tout un tas d'accessoires, donc en l'occurrence des butées micrométriques. Hop, vous les verrouillez, vous tournez pour régler la profondeur de votre usinage que vous voulez. C'est assez précis. Alors, sur la plaque qui supporte la défonceuse, il y a un boîtier électrique qui permet de commander une lampe, un laser et une lampe et un laser, donc les deux en même temps. Euh, tiens, petit jeu. Ouais, c'est bon. Donc le laser, bah, ça forme une croix et bah, quand vous avez besoin de faire un usinage précis, vous tracez votre sur votre morceau de bois, vous alignez le laser, enfin la croix du laser sur votre sur votre trait et vous avez euh, la précision euh, ultime. Toujours sur cette euh, table de fraisage en alu vous pouvez rajouter un système comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est eh ben, Ça va vous permettre de réaliser des queues d'arondes facilement. Donc vous oubliez le ciseau à bois, la scie japonaise et le tracé. Vous servirez uniquement d'un ordinateur pour calculer l'espacement de vos queues et de cet accessoire. Alors, donc sur la table de défonceuse, sur la table de fraisage on peut mettre euh, un accessoire, enfin, des accessoires qui vont nous permettre à réaliser des queues d'arondes. Alors ultra simple c'est, vous mettez bien sûr votre défonceuse à la place de manteau novice ici pour réaliser les contre-queues et eh ben c'est simple suivant l'angle que vous donnez à la queue donc euh, plus elle s'affine plus ça sera joli entre parenthèses donc là admettons je vais faire des grosses queues d'aronde bien grossières de 9,5 degrés des queues bien dégueulasses qu'on trouve un petit peu partout dans les magasins pourris bien dit que régulièrement, pardon donc vous mettez votre fraise embutée sur votre bois Qui est à peu près là hein. Le truc en plastique vert là est réglé à 9,5 degrés Donc il y a des petits pions qui bougent Je vous montrerai après Vous faites votre première passe Donc cette partie là et cette partie là ont exactement le même angle Et cette partie là et cette partie là ont aussi exactement le même angle Donc 9,5 degrés pour les quatre parties vertes donc vous venez comme ça, vous faites votre première queue, votre contre-queue, pardon. Une fois que vous avez fait votre tour, vous basculez de l'autre côté, en embutez sur les parties vertes, et vous avez fait votre contre-queue, et ainsi de suite, en bougeant votre, votre rail, comme ça, bon. suivant les données que vous aurez donné le, les données. Que vous aurez donné suivant les données que vous aurez eues au préalable sur l'ordinateur, ben vous décalerez de la distance qu'il vous faut pour pouvoir faire toutes les autres contre-queues. C'est ultra simple. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on fait. Euh, alors, je reviens sur ça. Vous voilà. voyez, ici, il y a des petits chiffres. Alors, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Ça va de 0 degré à 10 degrés. Alors, quand vous voulez faire les queues je le mets en position 0 degré, donc c'est-à-dire 90 degrés. Euh... Enfin, vous avez compris, il hein. faut faire mes contre queues Alors, le plus dur, c'est de mettre les pipioux dedans. Voilà, donc là, c'est fait. On fait pareil de chaque côté. On insère les pipiou Bon, évidemment, ça ne pas chier, hein. surtout quand je fais une vidéo. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc en ne changeant que cette partie-là, les deux, enfin les quatre trucs verts, en les mettant à 0, 0 degré, enfin, euh, vous pouvez faire vos queues d'arrondes toujours sans. pas toujours, en, en, en ne changeant strictement rien. Juste la position du rail avec les données que vous auriez au préalable sur ordinateur. Alors je vous ferai. Dans une vidéo spéciale dédiée à la queue d'aronde faite à la machine, comment euh, je vous montrerai comment je réalise ce, ce, ce calcul, alors via l'ordinateur. Alors il y a un site spécialisé pour ça. Vous verrez, c'est très facile, sauf que bah, pour euh, profiter de ce site-là, il faut avoir cet appareil-là. Parce que si vous le faites comme ça avec euh, des données à la con et <rire> sans l'appareil-là, ça ne vous servira strictement à rien. Donc c'est un truc qui travaille euh, avec un site internet le, le site internet du vendeur c'est super bien foutu je le répète encore une fois, je l'ai peut-être dit au moins 15 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave, c'est super bien foutu euh, ce n'est pas pour faire une promo ou quoi que ce soit c'est juste pour vous montrer ce qu'est l'outil ce, qu ce le router boss tout le monde me pose la question, savoir ce que c'était et ben voilà, maintenant vous avez la réponse vous verrez dans des prochaines vidéos l'utilisation du routeur boss en faisant des pour faire des queues droites, queues droites asymétriques, machin, enfin tout ce que vous voulez, des épaulements, des contre épaulements, enfin toutes les conneries possibles, inimaginables, on peut les faire. Et vous me verrez aussi faire des queues d'aronde avec ce système-là. Voilà. Donc vous l'aurez compris, le router boss est un système qui est assez bien foutu. C'est hyper péchu. Quand vous vous en maîtrisez euh, le travail, enfin quand vous maîtrisez votre travail avec, vous faites des trucs extraordinaires. Alors. Vous allez me dire, oui, mais on peut le faire à la main. et bah ouais c'est vrai. Mais euh, moi, j'aime bien les outils qui sortent un peu du commun. Je pense que vous l'avez remarqué. Euh, je me suis fait plaisir il y a quelques années. Je ne regarde pas du tout mon achat. Je m'en servais. Bon, avant de, de venir ici, je m'en servais régulièrement. Pas, pas tous les jours, mais pas loin. Je l'ai laissé un petit peu de côté pendant 2-3 ans parce que mon vie professionnelle, ça ne collait pas avec le travail du bois. Donc, euh, bah, je m'y remets tout doucement. L'occasion bah, fait de la honte mon atelier est remonté, donc bah, j'en profite un petit peu. Je le remets au bout du jour, je le peaufine, je le règle. Euh, C'est un outil de dingue. Je, je vous promets vous allez me voir quand je veux faire des queues droites et des queues d'aronde. C'est un truc magnifique. Alors oui, je sais faire les queues d'aronde, les queues droites à la main sans problème. Je pense avoir fait euh, quelques vidéos avec des assemblages un peu plus pêchus. Euh, il faut avant de toucher ces appareils là bien sûr connaître les bases et savoir travailler de ses mains euh, moi c'est pour le plaisir c'est pas une histoire de gain de rapidité ou quoi que ce soit je suis pas professionnel j'ai aucun rendement à fournir je fais ce que je veux si je mets mettre trois heures pour un assemblage et que ronde à la main je le fais c'est pas un problème mais j'aime bien aussi quand ça dépote pour avoir un assemblage fini et avoir un résultat euh, aussitôt dit aussitôt fait euh, faut que ça pulse de temps en temps hein, ça fait pas de mal euh, cet appareil là me permet de gagner beaucoup de temps sur certains assemblages vous, vous les verrez, je vais essayer de faire des petites vidéos comme ça avec cet appareil là euh, pas que sur de la queue d'arrondes, enfin avec, avec plein de trucs vous verrez euh, c'est je vous dis c'est encore un, encore une fois, c'est un truc de ma boule euh, c'est ultra complet et le mec a chialé ça dans sa tête je peux te dire qu'il est tordu ouais, c'est pas mal en tout cas je ne regrette pas du tout mon achat je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo euh, si vous, vous tapez sur YouTube, Routerboss, vous allez voir, il y a toute une flampée de vidéos Malheureusement, elles sont toutes en anglais Donc c'est un peu aussi pour ça que je vais en faire Parce que qu'il bah, n'y en a pas d'autres Il n'y a que de l'anglais Donc ça sera l'occasion de faire du français On va rester un petit peu chauvin Ça fait pas de mal Et euh, bah, j'espère que ça vous donnera peut-être l'envie de vous en prendre un De vous en fabriquer un, parce qu'on peut mine de rien en fabriquer C'est pas facile, mais on peut le faire il euh, y a des plans qui traînent sur internet ils sont en forme de pdf en sous format pdf on peut les... ouais, bien sûr on les achète hein. rien n'est gratuit dans la vie donc si vous voulez vous en faire un bois il y a moyen c'est le même principe c'est exactement la même chose donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et que si... si vous avez des remarques des questions positives ou négatives J'espère que cette première vidéo sur le router Boss vous aura plu Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser Des critiques positives ou négatives comme d'habitude En dessous dans les commentaires, j'y tiens Alors je précise un truc, j'essaye de répondre à tout le monde Peu importe le temps que ça prend Mais en général quand j'ai un commentaire j'y réponds tout de suite En général Donc ne voyez pas si je ne réponds pas tout de suite C'est que j'ai un truc sur le feu Donc je ne peux pas être partout C'est un peu compliqué euh, j'ai de plus en plus de commentaires Donc j'ai de plus en plus de mal à vous répondre J'espère que je vais pas finir comme ces gros connards d'américains euh, Quand vous leur envoyez un commentaire euh, qui ne répondent pas C'est assez énervant euh, Moi j'essaye de... C'est un point de... c'est une règle pour moi Je suis obligé de vous répondre Parce que mine de rien vous avez pris du temps à regarder ma vidéo Vous avez pris du temps à écrire un commentaire Donc je me dois de vous répondre Voilà c'est Je suis comme ça alors, j'espère que quand j'aurai 25 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube, j'espère toujours pouvoir vous, vous répondre. J'embaucherai peut-être une secrétaire. Voilà, on en reparlera si ça marche. J'embaucherai peut-être quelqu'un. Allez, à bientôt, les amis. C'était Franck de Criolinium. Et n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Ciao!